Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est presque un nouvel épisode sur un nouveau jeu, Modern Christmas The Last Tree qui est un jeu qui est sorti pour une compétition, une game jar où il fallait faire un jeu en une semaine avec pour thème Noël dystopique C'est pas le premier que je fais sur ma chaîne, si ça vous intéresse je vous invite à aller voir la playlist associée Et on commence tout de suite Alors du coup j'ai pas eu d'explication Ok Les touches de déplacement ce sont les flèches Je saute vraiment pas haut Et ils sont capables de me taper Ok euh, Je ne peux pas passer par là où ils sont Ah je crois qu'ils m'ont coincé Ah ma, ma vie descend Ouais j'ai bien remarqué Ok Qu'est-ce que je dois faire Je peux pas aller aussi haut que ça par contre. Et il faut que je fasse quoi exactement Oh, je suis mort Le dernier arbre. La question c'est comment est-ce que je... Donc je sautille par défaut. Je peux sauter un peu plus haut. Ah, même nettement plus haut. Pourquoi j'ai perdu toute ma vie tout de suite Ah, il y a des boules de neige, là. J'ai pas l'air d'arriver à interagir avec. Je perds s'ils touchent l'arbre. Ok. Comment je peux les empêcher de toucher l'arbre Ah, on peut quasiment voler en sautant. Alors, je peux les pousser. Ah Non, non, non Reviens de votre côté, toi Oh Là, il y a, je sais pas quoi, on dirait de la dynamite quand même. On va tenter d'en sortir deux de l'écran. Ah, moi je sors aussi. Ok. Alors, c'est dur. Il n'y a pas un tuto. Alors, sur la page de téléchargement, on en apprend un peu plus. J'ai le droit d'attaquer et de placer une plateforme avec X et Z. Allo X Ok. Et... Z là. Ah, c'est pas mon... Ok. Ah, c'est beaucoup plus facile quand on a un couteau. <rire> Par contre, on ne se bat que dans un sens. C'est pas grave, ça les tuer des deux sens. Ah, y'en a un qui glitch. Ouais, j'ai pris un peu de dégâts. Et mon Z à moi. Ah, il est a... là. Ah mince, ils sont arrivés à l'arbre. Ça fait un truc au sol, j'ai l'impression. Euh... Ah, d'accord. On ne touche pas. XXX ah. ah. mince ça fond X x 6 x, x, x. Alors comment je place une place une okay. X X X, X. Y'a même des petits nuages, ils vont pas m'embêter les petits nuages quand même. Enfin, c'est des nuages. Ah, tu crois que je t'ai pas vu toi Fourbe. C'est vrai que je peux pas interagir avec le décor C'est pas grave, mais il brûle bien hein Je sais pas ce que vous en pensez. ciao, je te vois toi Aïe. Oh l'un sur l'autre oh, On les tue 3 par 3 par contre si besoin Oh ça grouille La, la vie est basse Oui ben <rire> Je sais pas si vous avez remarqué le nombre qu'ils sont A A X Je sais plus quel est le truc pour placer le plateforme ah, C'est W pour moi On ne bouge pas, restez derrière le glaçon s'il vous plaît. Dernière défense. Et tous ces petits soldats. Hop. Aïe. Il y en a qui arrivent du ciel en fait. Il y en a tout un tas qui sont glitch. Aïe, Aïe. Ah C'est dur. Mince comment je fais comme ça. C'est ballot d'avoir perdu de la vie juste comme ça. Est-ce que je peux voler jusqu'au cadeau Ouais. J'ai même volé un peu trop. Tchak Mais je peux pas interagir avec le décor, ça me donne trop envie Hop Hop Hop J'aurais juste voulu savoir combien d'étoiles j'avais fait à la partie d'avant. C'est un peu abusé, ceux qui arrivent juste au pied du sapin. <rire> C'est un, un Noël pour les écologistes, C'est Les petits soldats de bois, ou de plomb, ou de plastique peut-être, essayent d'attraper votre dernier arbre. Défendez-vous tant bien que mal. Avec une épée et votre chat. C'est le chat qui est responsable du dernier arbre. Je perds un peu trop de vie, moi. Faudrait que je place des petites plateformes, ça m'aiderait. Aïe, aïe, ah, aïe. Ah, ah. Nouvelle plateforme. Yé, yeah, aïe. Yeah, yeah. bah, je suis bien gentil de me mettre que ma vie est basse, mais voyez-vous. Ah, on peut... Non Il m'a eu. Bon. Voilà. Si ça vous tente de jouer, le lien du jeu est dans la description.